Bonjour Abdou, Bonjour. comment ça va Très bien, merci. Bon, euh, moi je voulais vous demander de nous raconter un peu ce qui s'est passé. Euh, depuis, peut-être depuis que vous êtes arrivé au Luxembourg, comment est-ce que vous êtes arrivé au Luxembourg, et puis, et puis comment ça s'est passé depuis 4 ans. Très bien, moi je suis arrivé au Luxembourg en novembre 2011 comme étudiant. Je me suis inscrit à l'université de Luxembourg, où je faisais un master. Mais euh, le dessin s'est aussi vite euh, euh, tourné mal, quand ma mère était gravement malade au Sénégal. Il fallait repartir au Sénégal pour euh, accompagner euh, mm -hmm. les traitements de ma mère. Et donc j'ai aussitôt perdu mon semestre. Donc, en tant qu'étudiant du tiers-monde, je ne pouvais pas euh, bénéficier d'une dérogation. C'était impossible. C'est là où tout a basculé. Mm -hmm. Et finalement, je, je me suis dit voilà, euh, puisque je suis sociologue, j'ai un diplôme de sociologie, euh, un master en sociologie politique et une licence en mm -hmm. littérature portugaise, de langue portugaise. Je me dis, voilà, c'est un, un pays multiculturel. Mmh. Donc, m'investir un peu dans des projets associatifs, mmh. euh, ça pourrait apporter beaucoup de choses. C'est en ce sens-là que euh, j'ai choisi d'abord à m'investir mmh. dans l'association ABL qui s'appelle euh, Amitié Portugal-Luxembourg. Mmh. Mmh. J'ai mmh. travaillé euh, presque un an comme bénévole mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. avant de de prendre contact avec l'amnistie internationale. Oui. Euh, ça, c'est des choses que j'ai toujours fait dans ma vie. J'ai toujours oui. associé les études oui. avec des questions humanitaires. Oui. Puisque moi-même, je viens d'un pays extrêmement pauvre, euh, voilà, où les gens se débrouillent le quotidien pour vivre. Oui. Donc, je voudrais, euh, avec toute mon, mon expérience personnelle, pouvoir contribuer à à l'éducation, à l'intégration mmh. euh, et aussi à la formation. Mmh. Et donc, euh, après l'amnésie, j'ai euh, demandé, déposé de une demande d'agrément de, auprès du ministère de l'éducation nationale. Mmh. Mmh. Alors, j'ai obtenu un agrément en français pour tous les niveaux et un agrément en portugais pour tous les niveaux. Donc, je pouvais donc, dispenser les cours pour adultes. Mmh. Alors, j'ai postulé... Euh, auprès du centre de formation lycéus où voilà, automatiquement, avec tous les bagages intellectuels que j'ai, j'ai pu obtenir un euh, euh, poste. Mm -hmm. Et donc je suis là avec eux depuis 2012 mm -hmm. et aussitôt je me suis inscrit aussi à la commune pour la cotisation, donc je paye mensuellement euh, la commune, je paye des impôts d'ailleurs, déclaration oui. d'impôts. Oui. Oui. Donc euh, j'ai un loyer, euh, je ne dépendais pas du tout de l'État. Euh, donc quand j'ai introduit la demande de, de, de renouvellement de mon titre de séjour d'étudiant en statut de travailleur indépendant, mm -hmm. c'est là où toute la problématique avait commencé. Donc le ministère a toujours. Euh, refuser mais euh, me dit que j'ai trois mois pour recourir, donc ce que j'ai fait. Donc j'ai contacté des avocats euh, qui m'ont aussi quelque part euh, donné de l'espoir, que quelque part, voilà, l'article dit ça, mais un article peut venir euh, contrarier euh, ce, qui est, ce qui est écrit. Et donc ça fait depuis 2014 que moi je suis avec le ministère des Affaires étrangères avec toutes les attestations qui m'ont été euh, faites par les différentes entreprises. Je travaille pour la commune de Caille aussi, oui. euh, l'Amnesty International, euh, la commune de Caille, le centre de formation qui insiste qu'ils ont besoin de moi parce que j'ai apporté beaucoup à ce centre de formation pour qu'il se développe tel qu'il est. Nous travaillons sur les, les, les, les, la formation et l'intégration des demandeurs d'asile comme aussi des travailleurs émigrés. En tant que euh, formateur qui parle portugais, j'accompagnais aussi des gens de manière bénévole, euh, soit dans euh, les, les pour interpréter un peu quand ils ont besoin. Euh, auprès de la commune, ou des instances judiciaires, tout ça. Là, je fais des CV, je fais aussi des lettres de motivation. Mm -hmm. je, même, je leur aide même à trouver des logements. Ça, je le fait, mais de manière bénévole. Mm -hmm. Donc, je ne comprends pas euh, pourquoi, avec tout pour, pour ce que j'ai comme appui le ministère camp sur sa position, mm -hmm. ça m'a dépassé. Et j'étais à la limite. Mais je n'ai jamais pensé à faire ce pays-là. Parce que quelque part, je le disais, je ne commets aucun crime. Je suis ici pour contribuer parce que j'aime ce que j'ai fait. Et que quelque part, si je dois terminer ma vie en prison, je terminerai et que l'opinion publique jugera. Voilà les raisons pour lesquelles je suis ici. Euh, le lundi 27, le 27 avril, si je peux vous interrompre une seconde, donc vous êtes au Luxembourg depuis combien de temps exactement Depuis 2011, 2011 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Oui, donc euh, après 6 ou 4 ans. Quel moment 2011 vous êtes arrivé vous avez... euh, Novembre. Novembre 2011, November, oui, donc euh, presque 4 ans. Oui, 18 novembre 2011. C'est ça. Ouais, et alors, si je peux revenir un tout petit peu, vous pouvez nous dire peut-être en, en quelques secondes ce que vous avez fait pour Amnesty Quelle était votre, votre et, tâche et, ouais, Exactement. Euh, Amnesty International euh, m'a trop touché. Moi, je suis un homme qui lutte pour la justice. Mm -hmm. Justice sociale, l'égalité et la fraternité. Mm -hmm. Je veux que les actions de l'Amnesty me touchent, me, me, me, me, me, me, me au cœur. Et donc c'est dans ce moment-là que j'ai postulé pour être face-face. Euh, oui, exactement. Oui. Le recruteur rencontrer des gens, oui. de sensibiliser sur la nécessité d'agir pour aider des gens qui sont aujourd'hui incarcérés injustement. injustement. Oui. Euh, les, euh, disons, les prisonniers politiques, euh, les enfants sans vie, oui. la guerre, la, la, la persécution arbitraire. Donc j'ai vu que je pouvais amener à apporter euh, mon savoir-être oui. et les savoir, euh, l'expérience de rencontrer des gens et les convaincre à associer, à, à rejoindre la médecine internationale. Oui. Et là, j'ai fait un travail extraordinaire que même oui. mes, mes amis se sont impressionnés. Euh, J'étais tellement impressionné que euh, même des oui. gens qui couraient, qui allaient perdre trains, oui. le train, de voyage, J'arrivais à convaincre à ces gens-là à perdre le train pour rejoindre les actions de l'armée c'était Nationale. Ça, ça me va oui. au cœur. Oui, je me souviens, j'étais venu vous rendre visite à la Grande Rue à oui. Luxembourg. Exactement. Et il y, avait, il y avait Abdou qui était au milieu de la Grande Rue oui. et il y avait une, une espèce d'aura autour. Exactement. Un silence monde. Vous écoutez, voilà. il y avait une, une réelle présence, il y avait quelque chose qui se passait. Exactement. Donc c'est vrai que c'est peut-être, euh, oui. nous aussi, on est peut-être là aussi aujourd'hui parce qu'on a été touché par vous. Bien, là, Et qu'on qu qu se dit, c'est peut-être à notre tour de, merci. De, merci. de vous apporter, essayer, en tout cas, de vous apporter un petit quelque chose. Bon, ça c'était la petite page Amnistie. Oui. Je voulais vous demander maintenant, est-ce que vous avez commencé à parler de ça, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter ce qui s'est passé euh, de manière assez détaillée, si à moyen, lundi dernier. Voilà, exactement. Le lundi dernier, à 8h du matin, la police s'est présentée chez moi, mais j'étais euh, connu tous en civil. C'est ça. Oui, la police s'est présentée en civil, même leur voiture était une voiture civile. Ils étaient combien Ils étaient deux. C'est ça. Mais euh, l'admiration que j'ai de ces policiers, c'est le respect qu'ils ont vis-à-vis -vis de moi-même. J'espère qu'il le fasse pour le reste aussi, parce que je ne suis pas plus important que le reste des êtres humains. Mais j'ai senti cette chaleur humaine, cette écoute, ce respect. D'ailleurs, même un euh, était impressionné que je parlais aussi le euh, portugais, parce que sa femme était portugaise, tout ça. Et voilà. Donc, euh, ils sont arrivés et ils m'ont notifié que comme quoi il vient du nom de la part du ministère des Affaires étrangères et que euh, je devais être reconduit au centre de rétention. J'étais d'accord. Alors, euh, parce que j'avais pensé que ce même jour je devais partir. Parce qu'à mm -hmm. l'époque, ils le faisaient, on te prenait, on te conduit. Ils me dit non, non, non, c'est pas une prison, mais c'est un centre de rétention, tu as un recours à faire. Et voilà, je leur ai expliqué aussi que ça fait presque un an que moi je suis avec ce problème-là et je n'arrive pas à trouver une solution. Et que d'un moment à l'autre, je m'attendais euh, à ce que je sois aussi euh, euh, intimidé par, par la police. Donc ils m'ont ramené ici euh, de manière cordiale, sans aucun problème, euh, dans la liberté et le respect, comme je l'ai dit. Et je les remercie beaucoup pour tout. Donc je suis arrivé ici, euh, quand je suis arrivé ici aussi, j'ai été très bien reçu ici, jusqu'à nos jours je suis très bien traité ici, ils sont impressionnés par euh, la visite quotidienne que je reçois ici, euh, quelque part ils sont aussi touchés par le problème là, euh, du fait que c'est un formateur, un éducateur qui était là pour le service de la société et qui s'est retrouvé au centre de rétention, mmh. voilà. Si vous pouviez parler au, au gouvernement luxembourgeois, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire là maintenant Moi, j'aimerais d'abord euh, remercier le peuple luxembourgeois. Mmh. La population luxembourgeoise euh, est une population accueillante et qui, quelque part aussi, est consciente de la problématique des étrangers, surtout nous du quai monde. Il y a beaucoup d'ONG, euh, il y a même des membres de luxembourgeois qui adhèrent euh, à des actions humanitaires à travers le monde. Euh, L'appel que je lance au gouvernement luxembourgeois, c'est qu'il qu me considère comme un citoyen du monde, quelqu'un d'utile. Mm -hmm. Utile non seulement pour le pays, mais utile pour ses prochains qui sont ici. Et que, quelque part, je respecte les décisions qu'ils ont prises vis-à-vis -vis de mon départ. Je partirai dans ce pays-là à cœur ouvert, inondé de joie, mais de bons souvenirs. Mm -hmm. Parce que quelque part, avec, durant l'espace, disons, de cette semaine qui s'est passée, j'ai senti la mobilisation des gens. J'ai senti quelque part que je faisais partie de ces gens-là. Et mm -hmm. que ces gens-là aussi avaient inscrit leurs sentiments au fond de moi-même. Mm -hmm. Ceci me touche et je regretterai si je pars de manière à ce que euh, quelque part, il n'y a pas une flexibilité, il mm n'y -hmm. a pas une tolérance vis-à-vis de moi. Comme si j'ai déstabilisé ces pays-là. Mm -hmm. Voilà le regret, le faux regret que mm -hmm. je, je monterai dans l'avion. J'ai atterris à Dakar avec ça. Mm -hmm. Mais quelque part, je remercie à tout le monde. Mm -hmm. Je remercie la mobilisation du centre de formation du CIUS, mm -hmm. Mes collègues qui se sont mobilisés durant tout ce temps-là. Qui gardent l'espoir de me maintenir dans ce pays-là. Mm -hmm. La internationale qui fait tout. Mes collègues, mes amis, partout. Christiane, qui est la propriétaire de la maison où j'ai vécu, qui m'a ouvert les portes de sa maison, qui me dit « Abdou, tu es chez toi, mm -hmm. parce que tu es un homme, un homme de cœur, un humaniste. Mm » -hmm. Cette dame, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai inscrite au fond de mon cœur. Mm -hmm. Et je voyagerai en chantant au nom de cette dame et de tous ces gens qui se sont mobilisés contre nous. Mm -hmm. Que le gouvernement luxembourgeois étudie mon cas de manière exceptionnelle et non de manière punitive, mm -hmm. que je considère. Mais je ne regretterai jamais s'ils maintiennent leur décision. Mm -hmm. Mais je lance un appel à revoir ma situation mm -hmm. et me donner une chance. Je suis un homme de cœur, un travailleur, mm -hmm. une dynamique qui veut faire plus que ça. Mm -hmm. J'ai beaucoup de personnes derrière moi. Oui. Je travaille ici, je suis au Luxembourg, mais j'aime aussi mes, mes parents pauvres restés au Sénégal, qui comptent aussi sur moi. Voilà pourquoi je suis ici. Mm -hmm. Et je remercie à tout le monde. Je lance ce cri de cœur, ce cri de cœur, que je suis là pour le bien, mais pas pour le mal. Mm -hmm. Mais je respecterai leur décision finale je voulais encore vous poser une autre question mais vous en avez déjà un petit peu parlé donc on a presque 1000 personnes qui ont signé la pétition que le centre Lucien Rousse a, a mise en ligne euh, on a plus de 15 000 vues sur la page Facebook d'Amnesty Internationale on a, on a des centaines de gens qui, ont, qui, ont, qui se sont exprimés euh, à cette personne-là particulièrement, qu'est-ce que vous voudriez leur dire Moi, je voudrais dire, leur dire, toutes ces personnes qui se sont mobilisées, d'autres ne me connaissent pas, mais ils se sont touchés par le message. Je dirais mille, mille, mille, mille fois merci. Merci à ces gens-là. Ces gens-là sont humanistes. Ces gens-là répondent aussi quelque part à ma vision de ce monde-là. Mm -hmm. au monde unique, au monde touché par les calamités et qui ne tarde pas de réagir. Mm -hmm. Et je remercie à ces gens-là qu'ils continuent à se lancer dans ce sens-là. Mm -hmm. Et moi, je, partout où j'irai, je chanterai au nom de ces gens-là. Et quelque part, j'ai un public qui m'a jamais abandonné. Mm -hmm. C'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Et je remercie aussi à vous qui... qui se sont déplacés aussi jusqu'ici. Je vois que réellement, c'est un problème que vous avez pris aussi euh, à bras, disons, à bras de fer, pour que, au moins, c'est la situation puissante que j'ai données. Et voilà, je remercie aussi également au centre de rétention, à tous les personnels qui travaillent ici, euh, qui m'ont très bien euh, respecté, qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont même. Donner beaucoup de morale euh, pour dire que voilà, euh, c'est un, euh, un être humain qui est ici. Mm -hmm. Et même c est, c est, ils se disent qu'ils sont tellement satisfaits du point de vue de la visite, des gens qui viennent me visiter parce que c'est un cas rare ici mm -hmm. de voir mm -hmm. ça. Donc euh, pour eux, je les remercie au fond de moi. Mm -hmm. voilà Donc lundi dernier, Abdou Sané, ancien collaborateur d'Amnistie International a reçu la visite de la police à son domicile, deux agents en civil pour l'emmener au centre de rétention en vue de son expulsion du territoire luxembourgeois. Abdou était au Luxembourg depuis novembre 2011. Euh, il est expulsé pour des raisons qui nous semble assez obscur d'un plan un, sur un plan juridique, euh, il, euh, il n'aurait pas rempli toutes les conditions pour la procédure. Au-delà de la procédure, ce qui nous choque le plus est que Abdou est fondamentalement quelqu'un qui a donné énormément à Amnesty et à la société luxembourgeoise et quelqu'un qui était par ailleurs profondément intégré dans cette société. Donc ça, c'est particulièrement choquant. Je crois qu'il y a deux choses qui nous dérangent dans l'expulsion d'Abdou Sané. D'abord, une première chose, c'est que Abdou était quelqu'un qui, qui rayonnait littéralement dans les, dans les rues, qui avait un, un effet mais extrêmement positif sur les, sur les gens, sur nos membres, sur, sur ses collègues. Et donc, c'est ça, ça qui nous a évidemment fortement touchés quand nous avons appris son expulsion. Il y a une deuxième chose qui, qui, nous, qui nous a également particulièrement choqués dans cette décision de l'expulser, c'est que Abdou était profondément intégré dans la société luxembourgeoise. Abdou était, il avait un travail, il payait des impôts, il avait une vie tout ce qu'elle est normale, plus normal, il avait trouvé vraiment... Un, un, un, un, un modus vivendi avec la société luxembourgeoise, et ça c'est particulièrement étonnant euh, dans ces conditions de, de, de l'expulser. Voilà.